On va prendre le Galakround. Let's go Toi t'es coach en émental, Donc si vous avez du mal avec mentals bah moi j'aime pas le fromage Donc euh, tu pourrais me coacher sur comment aimer l'émental. Voilà, voilà, suis... Ça peut être pas mal ça, allez ouais, cool ça Va me coacher en émental. C'est con Faire ça vous ça, on te veut pas. Ok. Bon, il y a des murlocs, mais on va quand même essayer d'aller chercher des gros, des gros tavernes 6, là. Qui tâchent, comme on dit. Mon préféré de coach, c'est le life coach. Ah, évidemment, le life coach, il est incroyable. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous avez gagné. mental est-il vraiment un fromage bah... Oh sympa J'ai pris une canne à sucre dans le visage de recrules, ben, Pour oui. quelqu'un comme moi qui n'aime pas le fromage, oui <rire> Mais je pense pour un fan de fromage, ça n'en est pas Je pense que c'est pareil avec la viande. Quand, si t'aimes vraiment bien la viande, il y a des viandes qui sont pas vraiment de la viande. Ah quoi que. Est-ce qu'il y a des viandes qui peuvent vraiment... Se... Tu considères pas ça comme de la viande J'allais dire les blancs dinde et tout, mais ça reste de la viande. Alors tu mets ça dans une salade César, c'est bon par exemple. Le <rire> gars il ramène tout à la bouffe dans tous les cas. Une est non en vrai la viande ça marche pas avec la viande. Rideau. Riz de bah c'est de la viande le riz C'est pas les... Le riz c'est pas les reins. les reins du veau en vrai. C'est bon les riz en vrai. Bientôt Noël en plus, ça se mange à Noël ça souvent. Ça se passe pour le moment. Merci Bobby. Bobby la pointe. Non c'est le thymus le veau Ah ok. Dac, dac, dac. La viande ça c'est rouge et ça saigne. Ouais mais ça veut dire tu considères que euh, du un morceau de poulet c'est pas du. Un morceau de poulet c'est pas du. de la viande Quand même, si. La viande, c'est pas que une côte de bœuf et un magret de canard. Hein. <rire> et tu pourrais pas manger ça tous les jours à un moment. Même si moi je suis viandard et que je mange de la viande tous les jours, je pourrais pas manger de la viande rouge comme ça tous les jours. Normalement, ce serait trop écœurant. Alors que des trucs plus légers, comme du poulet ou de la dinde ou des, des conneries. A gauche. Ah oh non, ça change rien. <rire> Il est quand même allé à gauche, mais ça n'a rien changé. Vous rend plus fort. Déclenchez des râles d'agonie. Pour avoir la preuve éthérienne. Perdre ou obtenir l'égalité. En général, on va perdre encore une fois, non Quand même. On a un board nul. que c'est vraiment cool, hein. Mama. Mama, c'est pas mal, mais. Mama on gagne si on le prend. Je pense que la quête est cool et moi j'ai envie d'aller dans les 6. Donc là on s'en moque, je vais prendre ça. Mais je vais pas acheter mama, je vais hop, je vais acheter ce petit loulou. Après si vous voulez on peut discuter d'autre chose parce que là vous parlez que de viande. Le sac, je prends souvent, c'est cool comme reward de 4. Ouais, ouais, c'est vraiment bien. Là, c'est un pas un, un gros investissement. En général, on va souvent perdre deux fois quand même. Parce que même quand on va récupérer notre 6, on risque de perdre. Il faut de la fortitude pour pas prendre Mama. Ouais, ça dépend en vrai. Mama, c'est vraiment. Mama, c'est juste de la tempo. Tu peux pas trop créer avec Mama. En vrai, il y a des 6 qui m'intéressent beaucoup plus. Genre, même Théotard. Walking Fort. Ah, ouais, j'ai mis le tracker en anglais. Et le Fort Mobile. Théotard. Euh. Gentil Jean, en vrai, c'est quand même rigolo. Bat, évidemment. Après, il y a Murloc, mais c'est pas parce qu'il y a Murloc qu'il y aura forcément euh, des Murlocs dans le top 4. Hein. Ah merde, il va pas gagner quand même, ce con. Merde. Ah, oh, sérieusement. Ah, oh, c'est honteux. Ah, oh, c'est honteux d'être nul comme ça. Ah, le djinn me va. Honnêtement, le jean me va. Ça peut paraître étrange, mais... Par contre, j'ai envie de up, là. J'ai envie d'aller dans la 3. Je vais virer ces petits loulous. C'est agressif, mais en même temps, j'ai aussi envie de perdre le combat. J'ai pas envie de perdre ma tempo. Vous voyez, je passe 3. Je l'intérêt d'avoir pris les petits tokens, c'est plutôt cool. Tu t'intéresses à quelque chose de particulier en ce moment, en dehors du boulot bah, Les jeux de cartes, j'aime bien, ouais. <rire> bah, moi, mon boulot, c'est ma passion. Hein. Donc, euh, le week-end, euh, je joue aux cartes. Hein. Le week-end, je joue aux cartes. Quand je dors, je rêve de cartes. Et quand je travaille, je joue aux cartes. Mais on va dire que le week-end, ce qui fait la différence, c'est quand je joue, je regarde un film en même temps en général. Donc euh, je regarde un film ou je regarde une série euh, et je joue en même temps sur la tablette. Et sinon, non, c'est ma passion. Après, est-ce que je m'intéresse à quelque chose Franchement, non, j'ai pas d'autres passions fortes comme les cartes. quoi. Il y a d'autres choses qui m'intéressent, hein, mais pas faire ça toutes les semaines et avoir envie de faire ça toutes les semaines. quoi. Non, je joue pas aux échecs. Je joue aux dames chinoises. Dame chinoise et euh, dame. Mais surtout dame chinoise. Une est encore possible. Ah il va gagner, nice. <rire> Faudrait choper Nomi là C'est boulot, boulot, boulot. Ah ouais moi le week-end, euh, je me mets devant Netflix et puis boulot boulot. <rire> boulot boulot boulot quoi. <rire> Donc ça, s'il y a un 4, on peut faire ça dedans. Mais on va pas faire ça là, on va acheter en euh, cré... fumeur là-dessus. Ou alors on achète Crépitant et on laisse geler ça sûrement. On va faire ça. Euh... Le challenge, ça te passionne non Comme le marathon. Le challenge Ah oui, moi j'aime les challenges. Et c'est pour ça qu'aussi je joue aux cartes. Parce qu'il y a un adversaire en face et souvent il y a de la compétition. Un jeu sans compétition ne m'intéresse pas. Battlegrounds est un des meilleurs jeux qui existent. Comme Hearthstone, comme Marvel Snap, je trouve, depuis peu. Mais c'est des jeux... Si par exemple, demain, comme je dis souvent, si demain, sur Marvel Snap, ils disent « bah On ne mettra jamais de compétition sur le jeu », je laisse tomber. Même si j'adore le jeu, je n'y joue plus. Donc, euh, comme Hearthstone. Hearthstone, c'est mon jeu de cœur. C'est le jeu que j'aime le plus au monde. Mais si demain, ils disent « bah En fait, hier, on ne fera plus de tournoi sur Hearthstone », le ladder ne comptera plus en termes de classement, enfin, ce sera juste casu, le pur casu. Bah ben, j'y joue plus. Donc moi ce qui me plaît, c'est le... après le marathon, voilà, c'est le petit challenge de l'année. Je me dis chaque année je fais un marathon. Et puis, euh... et puis euh, voilà, et puis souffrir, c'est agréable aussi. Souffrir, c'est que ça reste quand même assez agréable. Se dépasser, enfin c'est pas souffrir qui est agréable, c'est bizarre de dire ça, mais c'est le, ce, le dépassement. Je trouve qu'un marathon... Ça dépend. Après, moi, je suis un, un gros casu en marathon. Je m'entraîne très peu. Je m'entraîne 2-3 mois avant. Je ne fais pas des grosses courses longues. Euh, je ne suis pas sportif à l'année. Je ne suis vraiment pas sportif du tout. Donc, un marathon, pour moi, c'est très très dur physiquement. C'est éprouvant. En général, au milieu du marathon, même un peu avant le milieu, je suis déjà en mode, mais je vais abandonner. Ce n'est pas possible, j'ai trop mal. Et donc, c'est un vrai challenge pour moi de me dépasser. Je pense que si j'étais... Enfin, si c'était facile pour moi de faire un marathon, ça m'intéresserait pas. pas. Pas à gauche, ok. Parce que sinon, il y a les petits tokens là. No pain, no gain. Ouais, comme on dit. Hein. Bon, là, on va commencer à jouer au jeu vidéo. Ça, c'est pas mal, mais Ouais, ça reste cool ça. Hein. pourrait remonter ça dans la main ou alors remonter ça pour tripler Vous voyez ça marche ou pas et ça marche hein. on va faire ça Ah la plus belle La plus belle Je vais le garder lui, je crois que j'en vire un. Ou alors je vais faire ça, Ouais on fait une game qui est sublime là, franchement si on va au bout de celle-là, euh, celle-là c'est moi qui l'ai gagné, c'est pas Bob, hein. je gèle ce petit loulou ou pas Ouais je pense c'est pas mal. Ouais là en vrai, après je suis qu'à 23 mais tour 7 hein, seulement. Ok, j'aime bien cette partie, je trouve que je suis bien concentré. Donc arrêtez de me parler quoi. Ok, allez il faut le gagner, il est important 50-50. Ah zut, ah ça va. Nice. Pas nice. Nice. Non, pas loin. On va rester à 24 je pense. fait vraiment rage On fait ça d'abord, non. OK. Vous avez Personne. Je crois que je vais virer lui. On ça. Un serviteur de pernus, une pièce de gagné. Oh là là, on se gave. Hein. Qu'on va virer les petits lots maintenant. On fait ça ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, parfait. En termes de mana, on est Jésus là. Oh, mon Dieu, c'est magnifique. ce que Est-ce je... que je vous propose, c'est magnifique. <rire> non, mais il faut le dire. Quand c'est beau, faut le dire. Merde. Ok. Et Même en termes de pièces. Et Franchement, c'est du maudit Gliani ce tour. Hein. Vous êtes toujours dans la course. Ok. C'est probablement le plus beau tour que j'ai jamais fait sur Battleground. Mais sans blaguer. Hein. Je pense que c'est un des plus beaux tours de ma vie. Ok. On a le triple up up. J'ai envie d'aller chercher Gare. Après, j'ai peur des Murlocs. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent Murloc dans cette game A priori personne pour le moment. Il y a pas mal. Ouais il y a les mechas qui font peur. Ils font peur. Bon, je pense qu'on va essayer de jouer Garde. Gar c'est vraiment fort contre mecha. puis on est bien en tempo. Hein. Tout ça pour se faire one shot par un high roller. Alors, oui. Ah non on n'a pas le trip, je pensais. Ouais, je fais quand même ça. J'ai envie d'avoir Garde. Ouais. J'ai pas envie de virer Jin maintenant. Peut-être faut virer ce petit con. Ou ce con-là. Non, oh ben bah, ce con-là. Je vois ce que vous voulez faire ah, je... je vais virer Bran Je pense que ça sert plus à rien Là, Je veux le garder pour essayer de le tripler J'ai envie de garder lui les trois et j'achète ça. Ou je fais des rolls. Partons pour les rolls. Ça ah, on le veut. Ouais c'est ok. Ça c'est un truc qu'on a envie de tripler pour avoir plein de rolls. Je pense que c'est pas mal. Je... On n'a pas l'impression que j'ai fait un gros tour mais il faut pas oublier que j'ai payé 6 pièces pour up et que j'ai quand même de l'avance en termes de construction par rapport à mes, par rapport à mes adversaires. On est que tour 9, j'ai déjà une texture qui est très très forte. Donc je pense que c'était pas mal de prendre ce up maintenant. Encore une fois, hein, le fait qu'il n'y ait pas de murloc ça donne envie d'aller chercher euh, le gars, Gar sinon c'est trop faible mais je pense que si j'avais vu 3 murlocs j'aurais pas fait ce play. Plus beau tour ever jusqu'à la semaine prochaine Ah non, plus beau tour ever jusqu'à la prochaine game. C'est mal me connaître. Ouais, je pensais tripler Crépitant, mais j'avais vendu l'autre. Après, c'est pas grave, on a envie de. Les Crépitants, on veut les tripler euh, avec Nomi. Pas avec la main. Vous voyez Ah il est là putain, j'ai cru que j'allais pas le voir Comment ça marche si je le renvoie, est-ce qu'il profite des... non il profite pas, je le joue quand même En fait il est pas si fort C'est dur à dire en vrai Si je le renvoie en main est-ce qu'il profite des effets Non je pense pas je vois ce que C'est trop strong Non, je vais le virer. Je vais le virer. Par contre avec ça, je le veux je crois. Pas très grave au pire. Oh, faut que j'aille vite, je, je trop lent là, désolé. Il faut que j'ai plein de pièces. On va le tripler, ça, quand même. Oh oh, vous passez à la vitesse supérieure! Pour la justice! Vous avez soin? L'important, c'est de jouer des serviteurs. On va juste faire ça. Je le garde encore un peu, mais je vais le virer au prochain tour. Écoutez, c'est pas mal. Écoutez c'est pas mal, ça c'est des trucs qu'on veut, ça c'est des trucs qu'on veut. Ouais on a... c'est bien de le tuer, c'est le seul qui joue Murloc et en plus c'est Galewix. Test 4 c'est un bon joueur en plus. Je crois que c'est le seul qui joue Murloc, donc ça c'est bien. En même temps il était dans un mauvais lobby, il y a Bet, il y a Mecha pour le battre et accessoirement il y a, il y a nous avec un peu de Boubou Divin. Continuez sur votre lancée. Ça c'est pas mal sur le. Ça c'est pas mal hein si on trouve le. Mais on va pas. On s'en fout, on va pas le prendre sur ça, voilà. Mais je passe c'est pas grave, ça on va le revendre. On achète. On vend. On vend. C'est ça. Ça, ça. Yes. Alors, je vais le remettre d'abord. Je vais le remettre d'abord et ensuite je roll. Je roll. Parce que là j'ai vraiment roll infini. Plus ou moins. Je roll. Je roll. et j'avais cliqué. Je roll. Je roll. Ok. Hop. Super. Hop. Je roll. je, role. je, role. je role. Oui ah. ah lui il est important aussi pas important lui il est pas mal On peut encore garder Nomi je pense. Bon il sera pas si gros mais... Je vais acheter ça. La question c'est est-ce qu'on garde le génie Ah le génie on peut le virer peut-être quand même. Soyons un peu sérieux non Hop, hop. Roll. Et ça. Ouais le génie on va le virer. Et on garde le petit, le petit loulou. Minirag, bon Minirag c'est pas c'est pas obligatoire parce qu'on n'a pas Bran. Minirag souvent ça marche bien avec Bran parce qu'on peut faire de la magie et tout mais... Là contre Mecha on a beaucoup de stats on devrait être à 100%. L'avantage c'est qu'on a une bonne compo contre Mecha. Et les, en fait tout ce qui est big on va gagner et en plus il n'y a pas pirate donc on peut pas tomber contre des 400-400 Après Murloc peut nous poser problème encore, hein. c'est pas fini mais on a quand même pas mal d'avance. Faut qu'on qu continue à. Faut pas ralentir. Je pense qu'il faut pas up parce que ce serait un ralentissement. Le fait de up nous ferait perdre des pièces de scaling pur. Donc il faut qu'on continue, on continue de monter des tonnes. On va remonter ça dans la main, non Bah, si on pourrait. On remonte ça dans la main. Ça. Et on vire ça maintenant. On le remonte dans la main, lui. Comme ça, on libère la place. Et on fait ça. En vrai, on peut faire d'abord ça. Deni. Vire ça. Et ça, ça, ça de le Ça, roll, roll, roll, roll. On a envie de tripler un autre crépitant, je pense pas. Roll, un comme ça, roll. Jouer lui. Là, je le garde en main. Roll. Roll. Et on achète le... Eh Il est où <rire> euh, Nomi, on peut peut-être le virer maintenant, je pense quand même. Allez, virons Nomi. Roll. Roll. Roll et achat. Quel qu'il soit ou alors Roll. Bah autant prendre éclaireur, ça fait des pièces. Pour le prochain tour. On veut vraiment des pièces franchement ah <rire> ok bon, on perd des on perd deux pièces mais c'est pas très grave bon ça c'est exceptionnel hein, bien évidemment bien merci benai tv merci pour le soutien merci beaucoup c'est super gentil merci à toi nice large devant après, est-ce que lui, il a un pattern de puissance Bah, il a mis 9, il a mis 15. Après, on est que tour 12 et franchement, on a un board tour 14. Hein. On a beaucoup d'avance. Hein. on va remonter ça non On veut vraiment remonter un truc bon, Déjà on fait ça, on prend l'info. Ah il y a un autre genie. Ah c'est dur à tripler mais ça se fait quand même. Je fais quoi je Vire un truc Je vire un comme ça, non Je le vire vraiment, je le mets en main. Hein. Je le mets en main, je crois. Parce que je garde ça. Ah garder en main c'est un peu greedy, je pense pas. Je vais le garder on board. Ah c'est dur à dire. Franchement je vais le garder en main. Je me dis il y a une belle chance de tripler. Et au pire je joue. Roll. On peut prendre ça contre Mecha. On veut un dynamiteur contre Mecha. On a que lui. Hein. Après, c'est un faux Mecha, non que. 5 Mecha quand même. Il va gagner contre lui. Ah, lui, il a les éclairs. Est-ce que les éclairs ça gagne contre Mecha Je connais pas son board. C'est qu'il est fort. Je pense qu'il va gagner. On va partir du principe qu'il va gagner. Ouais. Ah, je vois ce que vous voulez faire. On va quand même le jouer, on sait peur. jamais. Bon il va même pas... Ah, si, il va quand même tuer mes trucs à droite, je pense, j'espère. Ah quoi que, je lui mets 33, ça veut dire que... Je ai dire. Ah zut, il fait pas d'effort. Bon, comme prévu, c'est lui qui gagne. Dorian, c'est un bon joueur. J'aurais pu roll avant, my bad. Pas une grosse erreur, mais. Ok. Euh, lui joue des élémentaires. C'est de la stat hein, contre j'imagine. Il se fait plein de rolls. Merde, j'avais encore un roll. Pardon, pardon. Je le remets dans le pool lui. C'est rigolo ça. Allez-y, engagez une de ces recrues. Choix tactique intéressant. C'est qui que vous traitez de petit Bon, on est gros, hein. Pardonnez, j'ai golfiché mais. <rire> J'avoue que j'ai joué un peu mode, en mode tout seul là sur ce tour mais c'était un peu compliqué parce que lui je pense qu'il a un bon board. Le zap me permet d'aller chercher un Leroy donc c'est plutôt cool. Voir des héroïnes barons, des choses comme ça. Ouais ça va chercher une carte puis une autre. Super. C'est jamais mauvais zap en finale. Il y a toujours des cartes tech en face. Puis, il savait qu'il avait un déficit de puissance donc il fallait qu'il joue des Leroy. Mais... Vamos, c'est une belle game, hein. On est tombé vite à 16, on a fait le, le meilleur tour du, du, de la game, c'est vraiment quand je prends ce jean et que je monte tout de suite dans la 3 et à partir de là je déclenche un gameplay. Mais c'est rare un hein, galacron de jean, hein, franchement. Hein. C'est très très rare, hein. Ça ressemble vraiment à des games qu'on pouvait jouer il y a deux ans, vous vous souvenez. Quand jean c'était la meilleure carte du jeu et qu'on essayait de turbo... Euh, turbo tutor jean, qu'on essayait de récupérer le plus vite jean. Maintenant jean c'est presque, presque un taverne 5 en vrai en termes de puissance. Si c'était 5, ce serait pas choquant. Et là, finalement, dans ce lobby-là, je me suis dit. Bon, à la base, ça partait plus d'une intention de me faire plaisir plus que de pragmatisme et de tryhard, hein, en toute franchise. Le jean, ce n'est pas vraiment une bonne carte. Hein, mais je me suis dit, allez, je me fais plaisir avec un petit jean. J'avais l'idée de cette compo. Avec Galakrond, en plus, on peut rester 4 et avoir accès au nomique, comme j'ai eu là. Donc, c'était sympa. Comme quoi, le plaisir, parfois. Euh... C'est ça aussi, maintenant, la nouvelle méta BG c'est que, bah, depuis, on va dire, 4 mois depuis les quêtes, c'est que même avec une compo faible des persos faibles, entre guillemets, bah, grâce aux quêtes, grâce à, à l'équilibrage de tous les persos, bah, on peut vraiment faire des jolies choses.